Comment éviter un horrible scam, autrement dit bah, d'éviter de se rapprocher de ses objectifs financiers à cause d'une mauvaise décision prise Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo en analysant les red flags, en voyant bah, qu'est-ce qui est euh, suspicieux autour de l'équipe, autour du produit, autour du marketing, et comment faire en sorte de vous prémunir d'une arnaque. J'ai des clients, des personnes que je côtoie directement, indirectement, qui se font avoir qui perdent plusieurs milliers d'euros, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros dans certains cas. L'équivalent d'un investissement locatif à Riga, par exemple. Euh, Moi-même, par le passé, je me suis fait avoir. Donc, on va voir vraiment dans cette vidéo qu'est-ce qu'il est essentiel à mettre en place pour éviter de se faire duper. Et si vous demandez qui je suis, eh bien, je suis Romain Armato, PDG de Life Invest. J'aide les personnes à investir à l'étranger pour générer davantage de rentabilité, dans l'immobilier locatif notamment. Je vous invite à aller sur lifeinvest.eu pour visionner tout ça. Alors on rentre dans le vif du sujet et en deal breaker. En deal breaker, donc vraiment les, euh, les éléments qui font que je ne vais pas sur un investissement dès que je vois un de ces éléments-là. On va ouvrir ça. Un MLM ou projet NFT piloté de Dubaï. Les gars, si vous n'êtes pas au courant, euh, prenez l'exemple de Aurélien Michel qui s'est fait pincer récemment pour fraude. Et des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Ensuite, moins de 10 années d'expérience dans l'investissement. Les gars, euh, l'investissement, c'est quelque chose de, de très subtil, de cyclique. Donc pour une personne qui a moins de 10 ans dans le métier, bah, il n'est pas exposé à tous les cycles. Il, il a les sous le nez. Donc euh, quelqu'un qui s'annonce être là pour vous aider, pour vous donner des conseils éclairés sur des sujets d'investissement qui a moins de 10 années d'expérience dans le domaine, red flag immédiat. Qui fait confiance à un gamin de 20 ans pour prendre des décisions d'investissement on est d'accord ça j'en vois beaucoup passer des experts en investissement des experts en trading qui sont lancés depuis quelques mois quelques années seulement et qui, et qui prétendent vous transmettre la solution miracle et généralement euh, euh, bah, ils n'ont pas d'expérience suffisante de retour suffisant pour être en position de vous aider réellement sur le long terme et d'avoir un impact significatif sur vos revenus à long terme donc c'est bon à savoir mais kudos à tous ceux qui se lancent évidemment et qui, ont, qui aspirent à devenir professionnel euh, continuez comme ça et, et, et ne lâchez rien okay euh, mais pas de, de, de promesses exorbitantes le troisième point c'est des rendements trop beaux pour être vrai dans une ère où les rendements sont de plus en plus difficiles à aller chercher tout ce qui est trop beau pour être vrai Passé, ça n'existe pas. On passe à la suite. L'équipe. Est-ce qu'ils ont révélé leur véritable identité Est-ce que ce sont des, des photos prises sur shutterstock ou des banques d'images Ou bien ce sont des personnes réelles qui s'affichent Est-ce qu'ils ont un track record de projets réussis Est-ce qu'ils sont liés à une industrie depuis plusieurs années, encore une fois, une fois liés à l'expérience est-ce qu'ils ont construit des projets avec succès ou est-ce qu'ils sortent de nulle part, comme ça, du jour au lendemain Faites attention à ça. Est-ce qu'ils investissent aussi dans les solutions qu'ils recommandent Par exemple, nous, on a le succès qu'on a aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'on investit dans les solutions qu'on recommande. On a commencé par investir en Estonie dans l'immobilier. Mon cercle proche a fait la même chose. Le cercle proche de mon cercle proche a fait la même chose. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on qu s'est développé. Et, et par cohérence, c'est comme ça qu'on développe de nouveaux marchés. Récemment avec la Lettonie, on a commencé par y investir. Ça fonctionne, les rendements sont là, c'est sécurisé. Donc, bah, mes clients font la même chose. Je propose des solutions qui marchent pour moi. Euh, par transparence, par honnêteté, par cohérence. Euh, Est-ce que leur expérience fait sens avec le projet qu'ils développent D'accord Est-ce que c'est un formateur en ligne sur l'abondance et la spiritualité qui te vend un projet NFT maintenant Ou qui te vend une tech Nos comment, ok Est-ce que la personne qui te vend un coaching a bah, par elle-même matérialisé une réussite personnelle, professionnelle dans la vraie vie Est-ce qu'elle prêche sa propre paroisse Est-ce qu'elle a eu des résultats est-ce que euh, euh, les personnes ont été impliquées dans des événements controversés Regardez euh, le, le, dans le cadre de, de FTX par exemple, ouais, je vais me pousser un peu ici. dans le cadre de FTX, Dan Freeberg, ex, c'était le, le ex chef de la réglementation chez FTX hein, quand même, euh, il a été impliqué dans un scam monumental de casino en ligne où euh, il avait accès à, à, à, à je crois, ben, les, les cartes qu'avaient les, les clients. Donc euh, bah, il avait il avait la, la main de dieu si tu veux. Il voyait exactement en temps en temps réel quelles étaient les mains en face de lui. Donc euh, cheat code, cheat code monumental et ça ce sont des, des choses que tu peux trouver euh, que tu peux trouver en ligne et qui et qui doivent mettre la puce à l'oreille. C'est c'est certain. Et et pour remonter d'un d'un cran ici, est-ce que leur expérience fait sens avec le projet qu'ils développent Qu'est-ce que ça a à voir le, le casino en ligne et, et l'échange, la vente et l'échange de crypto monnaies Alors certains diront que c'est tout aussi spéculatif. Je ne vais pas débattre là-dessus, c'est un autre sujet. Mais voilà. Et puis moi personnellement, quand, quand, quand j'ai fait mes plus grosses bourdes, c'est quand, quand je parlais d'un sujet que je ne maîtrisais pas. Et c'est logique. Tu te lances sur un sujet que tu ne maîtrises pas, tu vas te planter. C'est normal. J'espère que cela fait sens pour toi. Ensuite, est-ce qu'ils participent à des conversations intelligentes autour de leur projet sur les réseaux sociaux Comme ça, j'aurais pu le mettre dans mon marketing. Est-ce qu'ils sont actifs sur leur réseau, personnel Est-ce qu'ils s'engagent Est-ce qu'ils partagent des idées Est-ce qu'ils développent des concepts, des théories Ou c'est du... Euh, un message récurrent autour d'un message vraiment euh, euh, bateau. Ou au contraire, est-ce qu'il y a de la substance, de la réflexion, de l'expertise, de la maîtrise Ça, c'est un autre élément aussi qui te dira si tu as affaire à un scammer ou pas. Et ensuite, euh, est-ce que l'équipe fait l'objet d'une presse négative qui l'accuse de comportement malveillant ben, Clairement, hein, ça... ça... Ça fait sens directement à, avec euh, être impliqué dans des, dans des événements controversés. Mais euh, euh, les gens, d'habitude, ont, ont, ont une empreinte sur Internet. Donc, euh, faites des recherches sur les personnes, sur les cofondateurs, sur les preneurs de décisions. OK Et, et c'est simple, hein, c'est une recherche Google. Vous tapez le nom, vous tapez le nom associé aux nouvelles euh, ou, ou vous mettez directement le mot arnaque et vous verrez ce qui sort. Vous verrez ce qui sort et vous pourrez prendre une décision en fonction. Si les gars, historiquement, sont impliqués dans des, dans des projets qui sont contre vos valeurs, c'est un bon indicateur que ce n'est pas fait pour vous. Donc, passez. On passe au marketing. Le marketing. Est-ce que les avis clients vous disent uniquement ce que vous voulez entendre sur Trustpilot, par exemple, euh, est-ce que euh, c'est du trafiqué On va voir euh, beaucoup, beaucoup d'avis clients euh, qui ont été recommandés. Pas de mal à ça, hein, pas de mal à, à solliciter un retour client. Et généralement, sur Trustpilot, ce qu'on voit, c'est des, des commentaires fabriqués, avec vraiment les points, sur les, les points de, de vente cruciaux, les points de vente déterminants qui font que la, la transaction ait lieu ou pas. S'ils si vendent l'indépendance financière, s'ils si vendent euh, la liberté et que les témoignages clients citent mot pour mot les points de vente clés, ben c'est généralement du, du, du client rémunéré ou c'est du, du client copain qui, qui appuie, qui appuie les, les, arguments, les arguments des amis et ne sont pas des témoignages authentiques. Euh, surtout quand tu as des quand as des, des noms euh, qui sortent de nulle part, qu'on ne peut même pas trouver sur les réseaux sociaux et, et qui sont des, euh, des avis commentaires invités, c'est fumeux. Et, et quand tu vois que c'est le son, le son de cloche ambiant, que c'est uniquement que des commentaires positifs, euh, précaution à prendre. La communauté, est-ce qu'elle publie des conversations intelligentes aussi hein, Toujours dans une optique de, de se développer, d'avoir de la réflexion, de la maturité, de l'expertise. Ou bien c'est euh, tout de monde, tout de monde, tout de monde, tout de monde avec des émojis à, de, à longueur de feed. Euh, si c'est le dernier exemple, bah, tu t'aperçois qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand fondement. Ce n'est pas solide euh, et, et, ça, et ça mène que, si tu veux, ça joue uniquement sur, euh, sur la, la peur de manquer. Plutôt que, plutôt que développer une source de revenus long terme, euh, pérenne pour toutes les parties impliquées. Le même message ou sentiment est-il répété fréquemment Comme je viens de te dire à l'instant. Et le marketing est-il est, est trop clinquant Est-ce que ça brille trop Est-ce que euh, c'est trop beau à nouveau pour être vrai Est-ce qu'ils investissent davantage sur le marketing il n'y a pas de problème à ça. Hein. Lorsqu'on lance un business, bien sûr, le marketing est très important. C'est d'ailleurs ce qui peut-être différencie euh, l'entreprise qui réussit et celle qui échoue. C'est d'ailleurs ça qui, qui différencie l'entreprise qui réussit et celle qui échoue. Euh, C'est important de, de, de focaliser son énergie sur le marketing de sorte d'avoir un message convaincant et donc euh, bah, arriver à, à l'élément de transaction hein, que le client euh, signe, qui est transfert d'argent, transfert de produits et services pour, bah, pour qu'il y ait la réelle transformation qui intervienne chez le client. Hein. Sans vente, pas de transformation. Donc, c'est essentiel. Maintenant, est-ce que c'est uniquement là-dessus Est-ce que c'est uniquement basé là-dessus Est-ce que tu sens au flair qu'ils bah, investissent uniquement sur le marketing C'est trop clinquant, c'est trop brillant, c'est trop pompeux. C'est souvent un indi une indication que bah, c'est une entreprise... Qui essaie, de, qui essaie de, de, te, de, te, de te dépourvoir de, de, tes, de tes euros du manganier. OK Ensuite, en produit. En produit, les partenaires clés au développement du produit ou du service existent-ils vraiment Plein de sites qui se disent être partenaires de tel ou tel gros nom, mais quand tu rentres en contact avec le partenaire en question et que tu dis bah, tiens, est-ce que vous êtes vraiment associé à eux Est-ce que vous êtes. Vraiment partenaire, dans mon exemple de, de l'Estonie, si tu te rapproches du gouvernement estonien, tu leur poses la question, est-ce que Life Invest fait partie euh, des, des partenaires de confiance au service des investisseurs francophones en Estonie Ils te diront que oui, j'apparais sur, sur, d'ailleurs sur leur site web, etc. Mais euh, ne prends pas les choses pour acquises, d'accord Ne crois pas que c'est la voix de Dieu puisqu'ils ont un beau site web, parce qu'il y a une équipe derrière, parce qu'il euh, y a des, des retours clients, fais les recherches, regarde de ton côté. Souvent, c'est quelques mails, tu as juste à identifier les partenaires, tu leur envoies un mail direct, un message direct, tu te connectes et tu valides par toi-même. S'ils te disent oui, ok, très bien, s'ils te disent non, bah... sauf qu'il peut. Ensuite, le projet comporte un produit que je peux tester Exemple, as un gars qui te vend un NFT. Un gars sorti de nulle part, qui était pro en e-commerce av avant, et qui te sort un projet NFT, ou bien qui était pro en, en forme, vente de formation en ligne, et qui est expert maintenant en, en NFT, ou en, en jeu en, allez, en jeu rémunéré, euh, euh, euh, en crypto-monnaie, en, en crypto gaming. Est-ce qu'il est qu y a une démo Est-ce que tu peux jouer au jeu Est-ce que tu peux jouer au jeu Montre-moi le produit. Est-ce que tu peux euh, euh, disposer d'un terrain dans la metaverse ou est-ce que tu peux jouer Est-ce que tu peux accéder Est-ce que tu peux visiter un appartement Est-ce que tu peux visiter une parcelle de terre Est-ce que tu peux le faire physiquement Et sinon, est-ce qu'ils ont vraiment une, une roadmap claire, nette et précise avec des indicateurs clés, des chiffres, avec des partenaires précis Sinon, c'est du vent, les amis. Ok. J'oublie peut-être des choses. De nouveau, je suis scindant, euh, tranchant. Euh, pas, tout, pas tout le monde dans ces milieux-là sont des arnaqueurs. C'est pas le sujet. Mais, euh, mais si tu as plusieurs de ces éléments réunis au même moment, pour, le, pour la même boîte, il y a de très fortes chances que ce soit un scam, sauf qu'il peut. Okay un Ponzi, ça marche jusqu'à ce que ça ne marche plus. Madov, prends Madoff, par exemple, pendant des dizaines d'années, son Ponzi, il a marché. Pourquoi parce que, parce que ça fonctionne. Les gens recevaient leur paiement. Donc, euh, bah, ils étaient satisfaits, ils continuaient à investir, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça ne marche plus, jusqu'à ce que bah, ça parte avec la caisse. Et précautions particulières en 2000, enfin dans les années qu'on connaît, euh... c'est là que les personnes vont se retrouver à poil. C'est là qu'on va s'apercevoir des, des personnes, comme on dit, on, on s'aperçoit des, des, euh, des personnes qui nagent sans maillot de bain, quand la marée baisse. Enfin là, c'est pareil, là, si tu veux, il y a moins de, moins de liquidités disponibles sur le marché. Les, les conditions financières sont, sont moins facilitantes Qu'en euh, 2020, 2021, 2021, par exemple, d'ailleurs depuis 2008, hein, c'est un bull run ininterrompu. Hein, depuis la crise de subprimes, injection, injection d'argent. Euh, depuis euh, le, la crise de 2020 qu'on a connue, bah, c'est 40% de la masse monétaire américaine en plus. Ils ont ajouté 40% de billets en circulation. Donc tu t'imagines, c'est de l'argent de l'argent gratos, sorti de nulle part, euh, qui permettait de, de, de mettre en place euh, ces, ces scams qui jouaient uniquement sur le levier de, de, de, levier de la psychologie humaine, hein, de vouloir accumuler davantage, euh, le peur de, de manquer l'opportunité, etc. Mais là, c'est terminé, pour l'instant. Donc, euh, donc euh, précaution à prendre, encore plus, plus que jamais. Okay que moi, plaisir évitera de te faire démunir et de passer à côté à côté de plein d'opportunités et, euh, et de te faire de te faire avoir de te sentir en plus quand tu te fais avoir tu, tu te sens sale tu te sens pas bien tu t'es tu pas là pour, pour pour parvenir aux besoins de, de, de ceux qui te sont chers tu mets à côté des projets et puis et puis surtout c'est un coup en opportunité parce que tu, tu te trompes et donc ça ça t'empêche de réaliser l'opportunité, la vraie opportunité, lorsqu'elle se représente à l'avenir. Donc tu perds deux fois. Okay tu as, as la perte sèche en capital qui t'empêche tout de suite de disposer de, de ton argent et, et de le faire fructifier. Mais aussi à l'avenir, quand il y a une vraie opportunité qui se présente, et là on entre, en, on est en 2023, euh, des opportunités vont se présenter. Okay et tu vas te retrouver sans, sans, poudre, sans poudre sèche. Moi, ce que j'aime bien en ce moment, c'est de détenir des actifs tangibles producteurs de revenus. Je fais ma petite promo, c'est normal, mais c'est cohérent avec ce que je mets en place dans ma vie pour avoir la liberté qu'on a aujourd'hui et, euh, et euh, les rendements qu'on a aussi. Donc, euh, bah, détenir des actifs tangibles producteurs de revenus, c'est essentiel. L'immobilier, nous on investit, mais pas n'importe où. Allez sur lifeinvest.eu pour voir ce qu'on fait précisément. Et additionnellement, télécharger les outils pour investir à l'étranger avec succès on va vraiment voir toute une panel d'outils que vous pouvez utiliser personnellement pour investir hors des sentiers battus, pour générer de meilleurs rendements, sécuriser votre patrimoine, le rendre plus résilient, avec un focus sur l'immobilier, mais que vous pouvez appliquer dans différentes sources de revenus. Donc, vous allez avoir Mind Map, vous allez avoir checklist, vous allez avoir un livre numérique offert, investir dans l'immobilier à l'étranger. Je vous laisse là-dessus, c'est tout en description. Merci pour votre attention et à la prochaine pour la, pour la suite des, des festivités. Thank you.